Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. Putain, moi ça va. Okay. Allez, aujourd'hui je vais essayer de vous montrer des guêpes dans un jardin. Donc vous pouvez avoir une petite cabane au fond du jardin si vous avez une maison. Bien sûr, si vous êtes un appartement, eh, vous avez moins de risques. Et euh, je vais vous montrer ça. Mais d'abord, c'est générique. Bon, voilà ma cabane de jardin. Donc qu'elle soit en bois ou en fer, ça attire les guêpes, hein, je vous le dis. Donc je vous montre. Et ici, dessous, vous pouvez avoir des passages Voilà, exactement ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir Ici, là non Parce qu'on voit qu'il y a une belle araignée, je ne sais pas si vous la voyez Donc là, à mon avis, les guêpes ne penseront pas Et après, au-dessus de la toiture, tout le long là Il y a un petit espace pour les guêpes, Il y a une guêpe qui arrive On va essayer de la suivre Voilà, donc elle est rentrée dessous Juste là. Vous voyez, donc on va y rentrer à l'intérieur de la cabane. Donc quand vous ouvrez une cabane en fer comme ça, faites toujours attention. Il peut avoir des guêpes, mais il peut y avoir aussi des frelons asiatiques. Ça arrive. Donc on va passer doucement. On va essayer de repérer les nids. Déjà on en voit deux. Je sais pas si vous voyez. On va essayer de se rapprocher doucement. s'il de ne pas se faire attaquer. un deuxième un peu plus loin ce qu'il faut faire attention c'est que des fois vous pouvez en avoir juste au-dessus je sais pas si on en voit vous en avez aussi parce que vous voyez ces petites tolles là c'est fait en forme de U donc à l'intérieur regardez il y en a un autre là Donc ce côté ça peut être pareil, regardez ça, alors penchez la tête comme je fais. Bon, vous ne me voyez pas, mais non, ici il n'y a rien, à part un petit escargot. Donc, bien entendu il ne faut pas faire de vibration au niveau de la paroi, sinon ça risque des piqûres. Donc faites très attention, vous voyez tous ces petits passages là, les guets peuvent passer. Bon, après, vous avez vu, il y a de, de quoi les attirer, regardez, il y a un cerisier il y en a qui volent. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Bon, après, il y a de tout, hein. il y a des abeilles. Voilà, les guêpes vont chercher. Cet arbuste est rempli de pucerons, donc euh, à mon avis, il mange un peu ça aussi. il me faudrait peut-être des coccinelles asiatiques hein. regardez moi tous ces puissants qu'il y a je sais pas si vous allez bien voir donc là il faudrait mettre du savon noir il paraît que ça marche très bien bon après avec toutes les cerises en haut Bon, ben, vous voyez, quand vous voyez une commande comme ça, vous faites très attention sur tout ce que j'ai à côté, par exemple. Vous allez voir, vous voyez, toutes ces planches de bois. Mais dès qu'il n'y a plus de peinture ou que le vernis est parti, les guêpes, ils aiment bien. Ils sont attirés parce qu'en fait, ils récupèrent, ils récupèrent des ficelles de bois. Et c'est comme ça qu'ils fabriquent leur nid. Oui, vous avez vu. donc il faut faire attention bon, je vais faire piquer à force donc après vous pouvez avoir d'autres endroits vous avez des morceaux de, de, de briques comme ça ça peut avoir un nid si vous avez un trou dans un parfum comme ça c'est pareil vous risquez d'avoir un nid donc il faut faire très attention en général, les avant de tuiles de maison, c'est exactement pareil, il y a des nids. Et là, je vais vous montrer l'étendoir aussi. Si vous, vous perdez vos capuchons, vous risquez d'avoir des nids. Donc il faut faire attention aussi. Et euh, ces petits euh, étendoirs à linge là, pour les chaussettes, des fois, il y a des guêpes à l'intérieur. Je me suis déjà fait avoir. Je vous mettrai un extrait de vidéo. Vous voyez là-dedans Là, il y a un nid. Si je bouge ça, ça sort. C'est parti. Il y a un nid ben oui, il y a un nid. Le, le nid était là-dedans. Donc là, il est traité. Et euh, ben, vous allez voir. Où il était, on va le démonter. Je vais lever ça en capuchon de dessous et on va essayer de voir si on voit bien le nid au fond. Alors, je sais pas si vous allez bien. Ah, si on le voit un peu, vous voyez les petits poèmes là au fond et Voilà où il était le nid de Vous voyez le nid de guêpes où il était Allez, je vais vous montrer un autre endroit où il y a des guêpes qui viennent récupérer le bois à l'enclos à tortue. On en voit une là. Donc C'est pareil, voyez, il y a plein de guêpes qui volent. Là, ça va me permettre de vous, vous montrer les tortues. Regardez tout ce qu'ils veulent. Regardez celle-là. Ici, vous avez les tortues. Il y a deux petites, normalement. Et là, on n'en voit qu'une. L'autre, elle a dû se cacher. Et, et après, on en a une grosse qui est en train de manger. Alors, voilà pareil avec son enclos. Donc vous voyez là c'est quand même un bail de guêpe. Regardez-moi ça là comme elle gratte bon voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu un peu de prévention de guêpes voilà les guêpes on en a besoin mais il faut faire attention autour de chez nous parce que les piqûres ça arrive vite et bisous et à bientôt les dédés